Donc, en analysant le tiers supérieur du visage, on voit parfaitement bien ici les différentes rides liées à la contraction des différents muscles possiers. On remarque clairement ici la, la ride horizontale liée à la contraction du muscle procérus. On remarque ici parfaitement bien les deux rides verticales liées à la contraction des muscles corrugateurs. Les, muscles, les, les rides horizontales liées à la contraction du muscle frontal et les rides de la patte doigt, voilà, bien visibles ici, les rides de la patte doigt, bien visibles, sans même qu'il y ait de contraction musculaire et qui sont liées à la contraction justement du muscle orbiculaire. On va cibler ces différents muscles par différents points d'injection de la toxine botulique. Le premier point s'adressera au muscle procérus et aura au but euh, d'effacer la ride horizontale de la glabelle. Les deux autres points, rapprochez les sourcils s'il vous plaît, euh, vont cibler le muscle corrugator. avec le, le premier point ciblant son insertion profonde et le deuxième point ici au niveau de la dépression qui se crée quand on rapproche la, les têtes du sourcil ciblant son insertion superficielle. On respecte un travers de doigt euh, au-dessus du sourcil pour commencer à injecter les rides euh, du front. Soulevez le sourcil, s'il vous plaît. Très eh bien. Et on mettra les différents points d'injection ciblant le muscle frontal et donc les rides au niveau du front. La patiente euh, n'ayant pas choisi de surélever forcément le sourcil, ce qui la gêne, c'est surtout euh, les rides qui se prolongent nettement latéralement à ce niveau. On va donc se permettre d'injecter la partie latérale euh, du muscle frontal pour effacer les rides situées ici latéralement. Voilà. On palpe ici le robot orbitaire externe, on respecte à peu près la distance euh, de... équivalente à une pulpe d'un doigt et on met le premier point d'injection ciblant l'orbiculaire situé sur la ligne horizontale prolongeant le contus. Un deuxième point va se situer plus haut vers la queue du sourcil et un troisième point un peu plus bas. Euh, ici, on voit que la... les rides de la patte d'oie ont quand même une certaine longueur. On peut même injecter selon la technique du double contour ciblant euh, toute la longueur de la ride. Approchez les sourcils. Okay. Eh bien, on voit ici au rapprochement, à la contraction, au rapprochement des sourcils, euh, l'approfondissement de la ride de l'ion. En surélevant le sourcil, soulevez le sourcil s'il vous plaît. On voit nettement bien les rides euh, frontales qui se creusent. Et en souriant, souriez s'il vous plaît, on remarque l'approfondissement bien sûr des rides de la patte doigt à la contraction du muscle orbiculaire. Allez-y, faites le geste. Très bien. Euh, chez cette patiente, on voit très bien ici des rides obliques. Ces rides obliques sont appelées Bunny Lines. Euh, on peut aussi les, les traiter en injectant à ce niveau 4 unités Botox de chaque côté. Ces rides sont liées à la contraction du muscle nasalis. En bloquant ce muscle nasalis, on efface. C'est Bunny Lines. Première injection, ciblant le procérus, on bute contre l'os et on fait passer 4 unités. Voilà, voilà. parfait. Donc on bloque, on met un, un pot sur un index sous l'injection de la partie profonde du muscle corrugator et on introduit profondément jusqu'au niveau de l'os et on injecte 4 unités Votox en orientant l'aiguille vers le haut pour éviter tout passage en intra-orbitaire. On fait pareil de l'autre côté, introduit l'aiguille, très bien, et on injecte 4 unités Botox. Injection superficielle, deux unités. Voilà, pareil de l'autre côté. Au niveau de chaque point du muscle frontal, on injecte deux unités Botox. Avec les quatre unités, quatre unités de l'autre côté. La technique de double contour, j'ai deux unités. On fait pareil de l'autre côté. injecter quatre unités au niveau de chaque chaque